Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dogma comme chaque lundi matin pour la critique du nouvel épisode de The Last of Us qui est arrivé donc il y a une petite heure même pas sur Amazon Prime, c'est arrivé donc à 3h du matin comme tous les soirs et donc c'est l'épisode 4 après 3 très bons épisodes et ben, on arrive sur bah, la suite des aventures d'Ellie et comme à chaque fois on se retrouve pour une vidéo avec une partie non spoiler Qui au fil des vidéos va être de plus en plus court Parce que c'est vrai qu'au début on parlait des plans du jeu d'acteur etc Et là en fait on voit qu'au fil des épisodes c'est Masterclass de chez Masterclass Donc la partie spoiler, non spoiler va se réduire Et une partie non spoiler qui est timée etc Pour ne pas vous spoiler pour ceux qui veulent simplement connaître mon avis Et on se donne rendez-vous demain par contre pour la, euh, le débat avec nos amis de chez PlayStation Inside ainsi que euh, or les membres de Naughty Dog Mike, etc. Donc on attaque directement avec cet, épi était cet épisode 4 et la partie non-spoiler. Et bah, je vais vous l'admettre que après un très bon épisode 1 qui était vraiment excellent, un épisode 2 qui mettait la barre un petit peu plus haute, un épisode 3 qui était masterclass absolu, bah, ce qui devait arriver arriva, premier épisode où il est bon. Mais c'est sans doute celui que j'ai le moins apprécié jusqu'à maintenant cet épisode 4 Parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui vont me déranger Alors déjà c'est l'épisode le plus court, il fait 45 minutes Et donc c'est la suite de la, la ville de Bill Donc forcément le voyage de Ellie et Joël euh, en direction de, de leur première ville, première grosse ville, Pittsburgh. Et donc du coup ce que j'ai déjà beaucoup aimé c'est que le voyage euh, dure plus longtemps que dans le jeu. Donc du coup en fait on a vraiment la, on, on a vraiment comment ça s'appelle le, le temps de voir un petit peu euh, bah, la longueur du voyage que bah, c'est un long road trip à travers les états unis Donc j'ai bien aimé que ce, le fait que ce voyage euh, dure plus longtemps. On a des moments de la vie quotidienne avec euh, quand Joëlis sont à manger, avec les craintes d'Eli euh, de se faire attaquer, etc. Et donc c'est vraiment cool, on, on voit que bon mine de rien ils sont dans un monde post-apocalyptique Et que même si euh, bah, ils ont l'air un peu solo au monde, le danger est omniprésent Et donc j'ai bien aimé ce danger là Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on voit la relation entre Joelle et Lee qui commence un petit peu à évoluer Jusqu'à maintenant elle était ultra fidèle au jeu et en fait dans cet épisode 4 elle continue à être ultra fidèle Où on sent qu'il y a du petit laisser-aller du côté de Joël et d'Eli qui commence à se rapprocher, mais on n'est pas, pas quand même dans la grande histoire d'amour entre les deux. Hein. C'est-à-dire que ça reste quand même deux personnes qui subissent un petit peu le, le voyage. Mais il y a du relâchement et des, des petits gestes d'affection, des petites relations père-fille qui commencent à, à s'instaurer. on le voit notamment au début de cet épisode où Ellie est un petit peu inquiète, on va dire, euh, de, de, de la situation. Et on voit que Joël, ça, ça la travaille, ça le, ça le travaille. Il, il est un peu embêté que Joël soit contre. Que, que Ellie soit contrariée. Mais dans l'ensemble on est toujours dans un, dans un traitement des personnages ultra fidèles où on retrouve un Joel toujours assez distant mais qui peu à peu commence à rire. et Ellie de son côté qui est toujours SPL, qui commence, espiègle qui commence elle aussi à être un peu moins distante, qui cherche même à avoir des moments de complicité avec Joel donc c'est plutôt cool. Visuellement c'est toujours très impressionnant avec des lieux, des décors, des environnements toujours aussi soignés, on a d'ailleurs droit à des plans très, de très grands angle pendant le voyage de Joel et Ellie et j'ai beaucoup aimé ces, ces plans euh, très grand angle qui sont sublimes. Je, je trouve que la réalisation est encore une fois très très belle. Et euh, donc j'ai ai, ai bien aimé vraiment toute cette première partie d'épisode qui, qui se concerne sur le, sur le voyage en pick-up. En revanche, je dois euh, admettre qu'il y a un carton rouge. Et là c'est le gros carton rouge. Euh, avant la diffusion de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann avaient, avaient annoncé qu'il y aurait une violence amoindrie. Alors beaucoup avaient crié au scandale, mon dieu, c'est censuré, ce qui était complètement débile de juger avant même la série, et très honnêtement c'était même logique, tu ne peux pas, et ça il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, à la fois dans l'épisode 3, que la partie de la ville de Bill, qui est 95% du gameplay, ne pouvait pas être adaptée, en, en série, on se serait fait chier, hein, littéralement. La scène du frigo est exceptionnelle dans le jeu, mais qu'est ce que ça aurait été à chier de voir Pedro Pascal suspendu en l'air pendant 5 minutes à tirer sur une armée d'infectés avec munitions illimitées et euh, ça aurait été pourri en série, clairement. C'est pour ça que je le redis, hein, il y en a qui ne qu comprennent pas, mais que l'épisode 3 est une masterclass absolue parce que en fait la vie de Bill c'est parfait dans le jeu, mais inadaptable en série. Et c'est parfait en série ce qu'on a appris, mais inadaptable en, en jeu. Et comme je l'ai dit dans le, dans le vrai ou faux de, de cet après-midi, enfin de hier après-midi, euh, la finalité reste la même. En fait, au final, dans le jeu, Joel va dans la ville de Bill pour trouver un véhicule pour s'enfuir. Et ce qui se passe dans la série, c'est exactement la même. Ce qu'il y a au milieu, au final, on s'en fout. C'est mieux adapté et en fait, c'est même cool. Parce qu'en fait, le jeu et la série sont complémentaires. En fait, on peut avoir deux choses. Et je trouve ça cool. Bref, revenons, on est dans l'épisode 4. Mais du coup, là, il y a un carton rouge. Parce que jusqu'à maintenant, l'épisode 1, 2, 3, je trouvais que la violence, euh, on ne peut pas en mettre autant que dans le jeu. Voilà, c'est sûr et certain. Et en fait, l'idée de Druckmann et de Mazin, c'était de même moins mettre de violence, mais qu'elle soit plus impactante lorsqu'elle apparaît à l'écran. Et jusqu'à là, ça me pose aucun souci. Je, je comprenais et je trouvais ça même logique. Et jusqu'à l'épisode 3, Bon, j'ai pas été dérangé par ça. Mais là, dans l'épisode 4, clairement, on est dans la censure. On est dans de la censure. Il faut savoir qu'à chaque fois, on a des, des réalisateurs différents. Euh, Druckmann a réalisé l'épisode 2. Euh, l'épisode 3, je me rappelle plus qui était le réalisateur. Donc attention, hein, pas, le, pas le scénariste, hein, le réalisateur. Il y a des réalisateurs. Et là, l'épisode 4, pareil, je, je sais plus, j'ai pas regardé qui, qui était réalisateur. Mais là, là je suis pas d'accord. En fait, euh, donc. Micro spoil, mais si vous avez fait le jeu, vous le savez, c'est quand, quand ils arrivent dans la ville de Pittsburgh et qu'ils se font attaquer. Et en fait, il n'y a aucune exécution qui est montrée. En fait, tout est fait pour qu'on comprenne que Joel tue des ennemis, mais on ne le voit pas. Et, et ça, ça m'a saoulé, parce que c'est pas The Last of Us. Ok, dans une série, on peut pas voir Joel qui massacre 15 personnes par épisode, mais là que c'était un moment important du jeu, une scène clé, qu'ils ont choisi de reproduire j'ai pas compris le le délire de, de, de, de nous faire comprendre ce qui se passe de pas nous le montrer on reste quand même voilà HBO faut arrêter avec Game of Thrones entre les scènes de cul et les scènes euh, justement de violence voilà quoi hein, donc là je pense que clairement ça m'a gêné euh, de voir certaines euh, pas mal de scènes qui tout simplement euh, sont, euh, sont, sont, sont sont censurées là clairement en fait c'est même pas censuré mais elles sont tournées de façon à ce qu'on et ça m'a ça m'a saoulé ça m'a saoulé euh, autre point qui m'a un peu dérangé et je vais le développer vraiment dans la partie spoiler c'est qu'il y a une scène ultra importante du coup du jeu qui est présente dans dans la série et ce que beaucoup ne comprennent pas aussi c'est qu'on est dans une adaptation c'est à dire que tout le, la série ne sera pas à l'identique dans le jeu, et tant mieux, il ne faut surtout pas. En fait, pour le moment, et c'est ça qui me plaît énormément avec cette série, c'est qu'il y a un juste milieu parfait. C'est-à-dire que les finalités sont les mêmes, mais certaines choses changent entre. Mais, entre, euh, par exemple, voilà, que, comme je l'ai expliqué dans la vie de Bill, l'objectif le, pour lequel jouer vers la vie de Bill, c'est le même, en fait, dans le film et dans, et dans la série. Donc ça, ça me plaît. Mais entre temps, des fois, on a des changements, comme dans l'épisode 1, L'introduction dure beaucoup plus longtemps Enfin, il y a plein de choses en plus Ou qui changent légèrement et ça ne me dérange pas Là par contre Ils ont changé un truc Et là pour moi c'est la première fois dans la série Où ça colle pas Alors je le développerai dans la partie spoiler Parce que j'ai pas envie d'en parler Mais je pense que les joueurs voient ce que c'est Et donc euh, voilà Donc ça, ça, ça, ça me dérange un petit peu Et ça fait beaucoup de petits points en fait Qui font que bah, cet épisode bah, Il n'est pas mauvais Je ne l'ai pas ne pas, pas aimer, mais à côté de les trois masterclass du, des premiers, ben voilà, là ça m'a un peu laissé sur ma fin. Euh, sinon, sur la fin de la série, en fait, on en apprend un petit peu plus sur ben, les, les raiders, les pillards, en fait, et en fait, j'ai trouvé l'idée intéressante de justement nous nous donner le point de vue aussi des pillards en montrant que bon même si c'est un peu des, des anarchistes qui foutent la merde et qui tirent un peu sur tout ce qui bouge et tout, bah ça reste aussi des êtres humains qui tentent de survivre. Donc ça j'ai bien aimé ce côté là. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la partie spoiler, euh, non spoiler de, de, de la série. Je, voilà, c'est un bon épisode dans l'ensemble qui reste avec de très bonnes mises en scène, de très bons plans, euh, une, un budget qu'on sent qui est là dans les décors, etc. Toujours un très bon jeu d'acteur de Pedro Pascal et de Bella Ramsey. On en parlera, mais il y a aussi Jeffrey Price qui arrive, mais je vais en parler dans, dans, le, dans, le, dans, la partie, euh, dans la partie spoiler. Voilà, on est toujours dans l'ensemble dans, un, dans une bonne série, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'épisode qui est au-dessous au -dessous de, de, de... Pour le moment. Voilà. Passons maintenant à la partie... Spoiler, spoiler. Donc, on continue en début l'épisode avec notre Ellie nationale qui s'entraîne à manier son pistolet qu'elle a volé chez euh, Bill et Frank. Et tout de suite, tu comprends que elle a la gâchette qui la démange. Hein. ça la démange la gâchette, hein, euh, et qu'elle va s'en servir. Voilà. Et, et ça, déjà, tu commences à comprendre que, eh ben, l'une des scènes principales du jeu, là où Ellie va tuer son premier, la première personne, ça va pas être la même. Tu, tu le prêchotes déjà. Et je vous donne dans le mille. Et c'est ce qui m'a pas plu. Euh, tout, on continue avec... On, on retrouve toujours le côté innocence d'Eddie qui va s'émerveiller sur des choses banales comme ce moment-là au début où, où Joël euh, siphonne de l'essence et elle va trouver ça magique de boire pour voir l'essence pouvoir voir ce que Joël fait, etc. Euh, on a toujours des personnages qui sont très fidèles euh, à, à, avec des moments cultes, comme la fameuse séquence du livre des blagues, euh, où euh, bah justement euh, euh, Ellie euh, fait des blagues à Joel, et personnellement j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce passage-là. On a aussi le passage du fameux magazine pour adultes dans la voiture avec les pages collées, c'est tout simplement Masterclass, il y en a beaucoup qui avaient peur qu'on on le découvre pas, ben bah, si Ici, un petit peu comme euh, comme euh, comme euh, comment ça s'appelle comme euh, à la fin de l'épisode 1 où vraiment on n'avait pas le moment où Joël est, et était se poser sur l'immunité des livres. Enfin, voilà, faut, faut faut se dire voilà, c'est certaines personnes pensent que l'épisode se termine et euh, on passe à autre chose. Non, c'est dans la continuité. Donc il y en a beaucoup qui étaient déçus qui n'aient pas ce gag des pages collées bah, si elle y est Voilà, donc ça va ça va en faire plaisir à certains. Donc j'ai beaucoup aimé parce que finalement on retrouve vraiment des moments clés du jeu, mais aussi bah, des personnages qui ont vraiment les caractères des personnages dans le jeu, et ça c'est vraiment cool. Au fil des épisodes, donc on voit un Joel qui commence à s'attendrir, je l'ai dit dans la partie non-spoiler, et euh, cette ce moment dans la forêt, euh, quand avant de s'endormir, Ellie est inquiète euh, de savoir que si jamais il y a des infectés ou des bandits qui viennent à les trouver, on voit que Joel tente de la rassurer en lui disant que, que personne ne viendra et tout, mais il va tout de suite aller monter la garde plutôt que de dormir pour s'assurer que tout ira bien donc on sent qu'il commence à un peu à s'attacher à elle, qu'il commence à s'attacher un peu à ce qu'elle peut ressentir et qu'il est vraiment... on sent aussi que la lettre de Bill et la promesse qu'il a fait à Tess lui trotte dans la tête genre il veut vraiment pas qu'il lui arrive quelque chose et je trouve ça vraiment intéressant de voir l'évolution du personnage de Joel on a aussi des petites références comme le matin quand il fait chauffer son café euh, techniquement c'est dans The Last of Us Partie 2 qu'on apprend que Joel est fan de café Là il nous place la petite référence donc ça fait vraiment plaisir euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire aussi L'arrivée à Pittsburgh est globalement la même que dans le jeu, on a la partie où Joel et Ellie sont bloqués par des voitures, alors là c'est pas sur un pont mais c'est sous un pont, euh, et donc ils vont devoir faire un détour euh, et c'est là qu'ils vont se faire attaquer et on retrouve donc le fameux contrebandier qui n'est pas vraiment blessé au milieu de la route, Joel qui donc le reconnaît et dit à Ellie de s'attacher, la brique qui est jetée sur le pick-up et l'affrontement entre Joel et les riders. Et euh, c'est ici qu'on va avoir une déception sur plusieurs trucs. C'est-à-dire que voilà, là, pour moi, c'est vraiment de la censure. C'est-à-dire, en tout cas pour les joueurs. cest vrai que pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de The Last of Us, bon, il n'y aura peut-être pas de déception. Mais nous, qu'on l'a vécu, c'est-à-dire que cette scène-là, elle est quand même assez violente. Il euh, y a Ellie qui se fait tirer par les cheveux du pick-up. Joel qui arrive et qui va carrément, limite, prendre la tête du mec et l'éclater contre un mur. Enfin, c'est une scène globalement violence, violente. Et si je suis d'accord, comme je l'ai dit avec le raisonnement de Craig Mazin et de Ned Ruckman que c'est inutile de montrer autant de violence dans le jeu, dans une série et que ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a beaucoup de violence qui est dans le gameplay Là par contre pour moi c'était un truc où ça justifiait ce moment là Où il faut montrer quand même que The Last of Us euh, bah, c'est bien beau de respecter parce que beaucoup de personnes aussi dans l'épisode 3 ont dit oh non mais le, le côté gentil et beau de la vie de Bill c'est pas si c'est l'univers The Last of Us la, la scène des girafes en est tellement l'exemple, c'est-à-dire que le premier The Last of Us, c'est pas que du monde post-apo, même le monde post-apo et les zombies, c'est secondaire, voire tertiaire. Vraiment, les thèmes de The Last of Us partie 1, c'est déjà l'innocence et de la naïveté des de montrer en fait des, des, des choses belles, comme elle va s'extasier devant un livre de blagues, elle va s'extasier devant, devant un manège... C'est ça, les thèmes de The Last of Us 1 et l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur et que, en fait, tout n'est pas terminé, avec justement la scène des girafes, c'est-à-dire que l'épisode 3 est typiquement dans l'âme et l'ambiance de The Last of Us, et ça, il y a notamment qui l'ont pas compris, mais du coup, The Last of Us, c'est aussi que, bon, ok, ça peut être beau, il y a encore de l'espoir, mais ça reste un monde de, de post-apo, et ça reste un monde dur, et donc, dans un monde dur, la vie n'est pas toute rose, et ce moment-là, je suis déçu, quand... quand les seules morts que l'on voit c'est quand Joel shoot à, 100 m, à 10 mètres un mec donc on voit que le mec en fait juste il tombe on ne sait pas s'il si se casse la gueule ou s'il si s'est pris une balle mais on ne voit pas de scène d'exécution et ça ça me déçoit ça ça me déçoit parce que cette scène là pour moi elle, elle, elle est ratée pour moi clairement elle est ratée parce que euh, et je parle juste le, le, le combat euh, quand le pick up se prend la brique et tout jusque là tout va bien mais la scène après elle est ratée parce que voilà quand après il va demander à Ellie de retourner dans la salle pour qu'il puisse exécuter le mec pour que Ellie ne le voit pas, ok mais la caméra tu la laisses là là tu nous fais comprendre ce qui se passe mais tu ne montres pas et, et ça pour moi c'est pas The Last of Us et alors parlons de la fameuse scène où Ellie eh ben, ne tue même pas son premier son premier son premier puis ça va le blesser et je ne comprends pas je comprends pas, c'était tellement là, là pour le coup c'était tellement bien dans le jeu euh... Pourquoi tu changes ça Pour moi, il y a 10 fois moins d'impact. La, la scène, elle m'a moins marqué et beaucoup moins ému que dans les jeux. Voilà, clairement, donc, euh, bah très déçu. Très déçu parce que même le dialogue de Joël et tout, tu sens que il, il a, ça passe moins. Pour moi, il y a, hum, là, ce n'est pas le jeu d'acteur qui passe pas, c'est juste le, la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est réalisé, les dialogues. Non, pour moi, là, ça n'a pas marché sur moi. Et c'est la première fois de la série que ça marche pas. Et, et de tête, je crois que c'est le, le seul moment de la série où ça marche pas. Mais là non. Là, franchement, une grosse déception. Parce que pour moi, c'est vraiment un moment incroyable. Euh... Voilà. Et, et ça aurait pu tellement être adapté là. Euh, L'épisode fait que 45 minutes. En 5-10 minutes de plus Ils auraient tellement pu aller dans l'hôtel Où là ils se font séparer Et ça aurait pu être même masterclass On aurait pu retrouver l'incroyable la, la, Scène de l'épisode 2 dans le musée Où euh, justement il euh, y a le claqueur Là on aurait pu le faire mais de façon Avec les, les pillards où en fait Joël et Ellie se retrouvent séparés Et en fait c'est filmé pareil où avec Joël à chaque recoin tu sais pas si a un pillard Qui va débarquer ou pas tu vois Ça aurait pu avoir une scène hyper intense qu'on n'a pas eu Et justement après Joël qui, qui qui est bord de la mort et Ellie qui vient qui, qui le sauve au dernier moment avec une arme qu'elle a trouvée. Ça aurait été Masterclass après avec avec le dialogue de Joël etc, mais non. Et donc ça c'est une grosse déception et je pense c'est l'une des plus grosses déceptions de de, de, de la série que, que j'ai. Vraiment, je suis un petit peu déçu. On a un point aussi donc du coup le point de vue des pillards où on se rend compte que on comprend qu'ils sont à la recherche de personnes qui les auraient attaqué. Alors au début, on comprend pas trop mais très vite on sait que les personnes qui recherchent c'est Henry et Sam. Quand on découvre les pillards, bah c'est au moment où ils ramènent les cadavres qui ont été tués par, par Joel dans le, dans le QG donc les contrebandiers sont en alerte générale pour retrouver leurs ennemis mais là ils ne savent pas que c'est de nouveaux qui l'ont tué, hein. ils pensent vraiment que c'est Henry et Sam, enfin surtout Henry qui est responsable C'est l'occasion donc de découvrir pour la première fois Jeffrey Pierce dans son rôle de Perry dans la zone de quarantaine de Pittsburgh euh, Il est aux côtés de Kathleen qui est donc la chef du groupe de personnages et euh, bah Jeffrey Pice, notre Perry, masterclass hein. Masterclass, autant euh, il joue bien son rôle et tout, mais surtout là il est très très badass, etc. J'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé son rôle. Euh, du coup voilà je, je, je trouve que c'est que, que un très bon personnage. Et euh, voilà, vous, vous verrez ce qu'il apportera par la suite. On assiste également à la scène où Joël bah du coup apprend à Ellie à se servir d'une arme. Euh, bon, là aussi tu vois, c'est pas comme. Voilà. Non, je suis peut-être pas objectif parce que je trouve que toute cette scène et toute cette partie là même, je préfère qu'il lui apprenne à se servir d'une carabine. Voilà, c'était quand même plus euh, là, bon bah, un petit pistolet, bon voilà bah, tu fais ça, tac tac. Ça a moins d'intensité, c'est moins, euh, voilà, c'est moins, je, je sais pas, je... je... C'est une scène qui pour moi est, fortement, est forcément différente que celle du jeu. Euh, on n'est pas dans le même contexte, on a une condition différente et cette fois, bah, je sais pas, je trouve que que, comme dans le jeu, c'est le petit moment entre de complicité entre Joël et Ellie qui passe moins bien. Euh, juste après la Enfin, je sais pas, je, je reste frustré, je, je manque de mots. Pour moi, il y avait tellement mieux à faire. Voilà, il y avait tellement mieux à faire, ça manque. Euh, même la... En fait, c'est pas crédible non plus parce que, au, au début, tu un peu Joël qui est dur envers Ellie, qui lui explique, enfin, qui, qui, voilà, qui, qui lui dit qu'il qu aurait pu crever, etc. Enfin, qu'il la sermonne. Et après, t'as tout de suite un moment de complicité où Ellie sourit, etc. Je sais pas. Ça, c'est vraiment un moment qui m'a dérangé et qui, pour moi, c'est le point noir de la série. J'ai pas aimé cette partie-là. On a droit en coup à une nouvelle séquence entre Perry et Catelyn où on comprend que les personnages sont à la recherche, donc là de Sam et Henry. On découvre également euh, une étrange salle avec ce qui sera sans doute l'arrivée du Colosse. En tout cas, il y a un gros truc qui qui, qui, qui, qui, qui qui est sous cette salle et ça donne vraiment pas très envie. Et enfin, on arrive à la fin de l'épisode où là, par contre, j'ai beaucoup apprécié parce que... Là on sent la relation avec Ellie et Joel qui commence à évoluer, ils ont leur premier fou rire ensemble, leur premier délire, etc. Ça rigole, j'ai beaucoup aimé et du coup plan final avec Henry et Sam qui arrivent, euh, un moment que j'attends particulièrement, etc. Donc voilà, globalement, voilà, comme je voulais dire, c'est pas un épisode mauvais, même s'il y a vraiment le, la plus grosse déception de la, de la saison et dans cet épisode là. Après ça reste un épisode relativement bon, mais qui pour moi est largement en dessous des trois premiers. Et donc voilà, en tout cas c'est un épisode court. Hâte de vous parler, euh, d'en débattre avec, avec Linou euh, qui n'a jamais vu la série euh, bah, mardi. Avec le, les collègues de PlayStation Inside et de Naughty Dog Mag, on verra bien. Et d'en discuter également avec vous ce que vous en avez pensé. C'est tout pour nous les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous bah, du coup on se donne rendez-vous très vite sur, Rockstar My, sur Naughty Dog Mag pardon, pour plein de nouvelles choses le petit avec le partage de commentaires et puis prenez soin de vous.